Bonjour tout le monde Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et ce sujet, c'est l'autonomie gynécologique. Alors, ça veut dire quoi autonomie gynécologique Ça veut dire qu'on connaît suffisamment bien son corps, les mécanismes et comment l'accompagner pour avoir une certaine autonomie dans la prise en charge de nos organes sexuels, de notre sexualité, de notre reproduction, de notre contraception, de tout ça. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que euh, pendant longtemps, j'ai pas eu d'autonomie gynécologique. Surtout quand j'étais adolescente, j'ai eu beaucoup de mycoses à répétition, de problèmes qui s'en allaient jamais. Et les gynécos que j'allais voir bah, me disaient ah, prenez un antifongique, mademoiselle, ça va passer. Et du coup, j'ai pris antifongique sur antifongique. Ou comment absolument détruire sa flore vaginale, et pff, ça a été vraiment compliqué et problématique. Et moi je faisais confiance aux médecins, je faisais confiance dans le fait que ces personnes que j'allais voir avaient les compétences et allaient être tout sachant et allaient pouvoir répondre à mes besoins. Et en fait je me suis rendu compte petit à petit que c'était pas le cas. Et qu'on ne pouvait pas attendre des médecins que, que quelques spécialités que ce soit, que ce soit la gynécologie ou les problèmes digestifs ou les problèmes de santé, de thyroïdes, aujourd'hui malheureusement notre système de santé est vraiment orienté sur Ah, vous avez un symptôme, on va faire disparaître ce symptôme, prenez un médicament, prenez un truc, mais on ne va pas chercher à comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais principalement voir des médecins fonctionnels quand j'ai besoin euh, de prendre soin de quelque chose, ou un naturopathe, une naturopathe qui va venir vraiment, donc ces deux spécialités qui vont venir vraiment chercher qu'est-ce qui se passe dans le corps. Mais même là, ça suffit pas, parce qu'on a besoin, je pense, de vraiment comprendre pour nous ce qui se passe à l'intérieur et de ne pas être dépendant de personnes sachant, et nous, bah, on sait rien, et du coup, bah, c'est compliqué. Et donc, ce concept d'autonomie gynécologique est vraiment important. C'est prendre à nouveau, c'est se reconnecter aussi à son corps. Parce qu'au final, euh, on est souvent déconnecté de notre corps, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, pourquoi, comment. Et, et je pense que c'est dommage. Et du coup, j'ai vraiment le plaisir cette année de participer euh, au sommet de Gaël, de Kiffe ton cycle sur l'autonomie gynécologique. Dans ce sommet, vous allez découvrir plein de super intervenants. Euh, Moi-même, j'y serai, je parlerai du désir sexuel. Et pareil, ça c'est un des trucs où euh, très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant euh, j'ai plus de plaisir à faire l'amour, j'ai plus de désir, euh, peut-être que j'ai un problème hormonal, si ça se trouve, c'est la ménopause, ou alors, euh, peut-être qu'il faudrait que je fasse de la rééducation périnéale. Et en soi, oui, mais non, c'est tellement passé à côté de ce qui se passe vraiment dans le corps. Euh, oui, la ménopause, ça change la manière dont on est en rapport au corps. Euh, oui, avoir un périnée musclé, c'est important pour du plaisir. Mais si la libido est partie, c'est pas ça la raison. la raison. Il se passe quelque chose d'autre, mais pour ça, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Donc voilà, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment important. Et je pense aussi que mieux comprendre son corps. Du moins, ça a été le cas pour moi. Quand j'ai commencé à vraiment comprendre mon cycle, à comprendre de quoi j'avais besoin à chaque phase de mon cycle, à savoir écouter mon corps, ce qu'il me disait, je me suis sentie avec beaucoup plus de puissance personnelle, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance en mon propre corps. Parce que pour respecter, il faut comprendre. Et pour se sentir bien dans son corps, on a besoin de comprendre ce qui s'y passe. Donc voilà ma petite, euh, mon petit grain de sable sur l'autonomie gynécologique. J'espère vous retrouver à, à ce sommet qui va être hyper hyper intéressant. Le lien bien sûr est juste en dessous pour vous inscrire. Et je vous souhaite une super journée et un super sommet. C'est tout gratuit pendant, pendant la semaine. Et sinon, après, il y aura des replays, des packs, des trucs comme ça. Enfin bref, vous allez découvrir. Je suis vraiment ravie de participer avec tous ces experts. Il y a, il y a des sujets vraiment intéressants et importants. Voilà, très bonne journée à tous.